Du duel. Et salut à tous mes Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo de quatre reçus que j'ai reçu, bien sûr, de ma chère et de mon cher et tendre amour, Laura Carl, alias la magicienne. Donc, euh, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de cartes dessus, donc je suis un peu rouillé, excusez-moi. Alors, on va commencer par une petite carte que j'affectionne plus particulièrement, parce que c'est un monstre insecte, voilà, c'est un monstre insecte, mais... Euh, voilà, Floraison de Feu en japonaise. Que j'ai gardé parce que c'est... Voilà, c'est trop énorme quoi, c'est trop énorme. Je remercie donc, bien sûr, je remercie fan qui, qui a envoyé ça à ma chérie. Et je, il en a envoyé six, j'en ai gardé qu'une. Voilà, parce que j'adore les, les monstres feu. Voilà, c'est clair, et précis. Après, elle m'a envoyé... Elle m'a envoyé pas mal de choses, encore. Donc pile de fleurs. x 3 Donc ça c'est génial. C'est pour c'est pour mon petit deck. Euh... <coughs> qui est là. Pile de fleurs, donc x3 que je garde, bien sûr. Parce que je, je me suis fait le deck en fin. <coughs> enfin je vais me faire le deck cérémonie du thé enfin des gardiens si vous le préférez moi j'appelle ça cérémonie du thé réincarnation x2 donc je garde aussi oh elle a même pensé à moi le livre de la vie donc ça c'est pareil je garde alors je parce que je sais pas encore si voilà, j'ai encore prévu mon deck euh, Chez Ranoui, Mais j'ai une bonne base Je ne sais pas si je vais réellement le faire ou pas Parce que je commence à avoir trop de decks euh, J'ai pas trop le temps non plus de, de, de faire ce que je voulais Après euh, Bénédiction des Hutins, J'adore cette carte Donc j'irai la mettre dans mon J'irai la mettre dans Dans mon classeur euh, des cartes que je garde après, fleur gardien trèfle avec sanglier x3 que je garde aussi C'est vraiment, vraiment génial Fleur gardien érable avec serre. <coughs> Donc pareil, c'est... Euh... C'est incroyable Fleur gardien pivoine papillon voilà, donc euh, ça c'est génial aussi, en commune. Si vous voulez me, si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'envoyer tous les gardiens, il m'en manque. Hein. Après, fleur, gardien de cerisier, avec rideau, donc x 2. Ok, euh, c'est plutôt pas mal. Après, oh là là. Oh là, là. Euh, Sarabis, l'ancien de l'ascensionné. Donc ça c'est, ça c'est. Je te remercie mon cœur parce que c'est, ça va être... ça va faire partie des deux cartes que je veux. J'ai pas encore, enfin ça faisait partie des deux cartes que je veux. On est en dette tous les deux parce que, au dé... euh, je vous explique. En fait au départ c'est, euh... elle avait des dettes avec moi par rapport aux cartes parce que j'envoyais pas mal de cartes. Maintenant c'est, c'est, c'est tout l'inverse. C'est moi qui ai des dettes et donc du coup dès que je vais rentrer chez moi pour de bon. Je vais devoir euh, combler ces dettes-là. Après, un petit Cowboy Gagaga. Ça, c'est super. On, en a, on a toujours besoin d'un Cowboy Gagaga. Ça, c'est... Euh, je le garde aussi. Après, ça, c'est... Chevalier Draconité, Vacheriana. Ça, là, ça n'a pas de prix pour moi. Parce que je, je vous rappelle que j'ai essayé de faire un deck Draconité. Parce que je trouve qu'il est, euh, il est assez rapide. Je, je vais le faire sur Peut-être sur le pan j'ai vais peut-être le faire version pendule Donc on sait pas Mais celle-là je la garde aussi Le Cowboy gaga gang aussi Et après Grand Paladin Nirvana Celle-là Celle-là Celle-là c'est Comment vous expliquer ça Celle-là elle est trop Waouh <rire> Donc pareil je la garde C'est que des cartes que je garde Voilà. Alors j'ai une question pour vous les amis. Donc euh, j'ai regardé mon trade binder. J'ai regardé mon trade binder. Et euh, bon, il y a des vieilles cartes. Voilà, ça je sais. Euh, je sais qu'il y, y a pas, il y aura toujours pas beaucoup de gens qui seront preneurs. Mais je sais qu'on m'a demandé le ch chemin à lumière d'étoile. Alors le chemin à lumière d'étoile j'ai en trois fois. Mais il euh, y, y en a une qui est abîmée donc je vais pas la compter. J'ai encore deux fois donc celui qui. Celui qui euh, qui la veut, eh ben, je lui demanderai euh, Qu'est-ce euh, Après, qu'est-ce qu'il vaut euh, Tu, tu m'échangeras euh, des cartes équivalentes, on voit ça. De toute façon, euh, j'essaierai ça d'envoyer dans le lundi. Mais voilà, la question que je me pose, et c'est à vous de répondre. Hein, Est-ce que. Je dois poster mon trade binder sachant que je repars mardi. Donc c'est la question que je me pose. Vous pouvez répondre dans le commentaire de cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Hein si, euh, si, si vous le désirez, eh ben, oui, je ferai la vidéo du trade binder. Si vous ne le désirez pas, eh ben, je ne ferai pas la vidéo du trade binder. Donc surtout les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Je vous en supplie et je vous remercie encore de me suivre malgré que je ne sois plus trop là. Et ciao tout le monde